bonsoir bienvenue dans l'au-delà des histoires qui ne se racontent pas j'ai une petite histoire à vous raconter aujourd'hui à propos de mon fils qui est malheureusement décédé un jour j'étais couchée dans mon lit et je vois une, une orbe circuler dans ma chambre et cette orbe je sais pertinemment bien que c'est un esprit <coughs> Et donc, je vois cette orbe circuler dans ma chambre et je sens qu'elle a envie de me parler. Et je lui dis, si tu dois me parler, viens à moi me parler. Cette orbe est venue se poser sur ma tête. Et elle m'a dit, grosso modo, je voudrais vivre en toi. Je comprends directement que c'est une très jeune âme. Je comprends directement qu'elle est attirée vers moi. Et je vais, je, vais lui dire, voilà, c ça. je vais lui dire, écoute, si tu veux que je sois ta maman, il faut trouver un accord entre nous. Il me dit d'accord et puis je lui demande s'il sera en bonne santé par curiosité. Il me dit non j'aurai un handicap. De fait, je dis écoute, si Dieu a décidé que tu es un handicap, tu auras un handicap et il faut l'accepter. Cette orbe est partie sur, cette, sur ces paroles là, mais c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et puis quelques jours, quelques mois passent et j'attrape des visions. J'attrape des visions où je suis debout, c'est des visions qui durent une fraction de seconde. Donc je suis debout, je, vois, je, vois, je me vois en tant qu'esprit et je vais voir une espèce de tache blanche sur le coin de l'aine droite. Et euh, donc je vois ça et je me, directement j'intègre le fait que bah oui, je serai enceinte. Mais à ce moment-là, je ne connaissais, connaissais pas mon mari, j'avais aucun compagnon. Donc je me dis comment est-ce que tu veux que je sois enceinte alors que j'ai personne dans ma vie. L'esprit qui est à côté de moi, il a un peu rigolé. Et puis j'ai eu une autre vision où j'avais une tache un peu plus honnâtre du côté gauche. Et l'esprit me dit, avant tu auras ça, en voyant cette tache jaune sur le côté gauche. Je vois pas à quoi ça correspond. Euh... Enfin, je m'interroge, je m'interroge. Bref, les années passent, les mois passent, les jours passent. Je vais rencontrer... Je vais rencontrer mon mari. Ne sachant pas que je vais l'épouser, ni quoi niquer, s'il m'attirait même pas, rien du tout. Après, clairement, je voulais simplement le laisser passer dans ma vie, mais juste en tant que passage. Il se fait que quand il vient me chercher à la gare la première fois, il y a un truc très très fort qui s'est créé. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est lui. Mais je pensais plus à tout ce qui s'était passé auparavant avec euh, l'orbe qui circulait au-dessus de ma tête ou, ou, ou bien l'or, quand je me suis vue en tant qu'esprit, j'avais oublié tout ça. Mais ça restait toujours dans un coin de ma tête. Bref, euh, les jours passent, les mois passent, on sort ensemble, on finit par se marier. Et puis, euh, à ce moment-là, je me suis convertie à l'islam. Je fais mes prières régulièrement, etc., etc. Et pendant une de mes prières, je vais commencer à pleurer à chaudes larmes. Pleurer tellement, tellement profondément, tellement sincèrement, je ne pouvais plus m'arrêter. Pourquoi Parce qu'il y a un esprit qui m'a dit à côté de moi, tu seras enceinte. Et je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Je n'arrive pas à m'arrêter. Jusqu'au moment où je me dis, ok, dans ces conditions-là, je ne peux plus continuer à prier. Je vais arrêter ma prière. J'ai arrêté ma prière. Et effectivement, les mois suivants, je vais faire un test de grossesse et je suis enceinte. Je suis enceinte et je vais faire la première échographie. Et à la première échographie, on m'annonce que mon fils est trisomique. <rire> euh... Ça a été très difficile pour moi de l'apprendre. Je n'avais pas encore le souvenir que, de, de ce que j'avais vécu dans le paranormal. J'étais vraiment ancrée dans l'instant présent, dans le moment présent. Et ok, trisomie, il il va falloir gérer comme on peut. Donc voilà. Et, euh, et, et puis les, les... Ah oui, avant ça, avant que je rencontre mon mari, enfin, pendant la, au tout, tout, tout début que j'ai rencontré mon mari, on m'a diagnostiqué une, une, appendici, une appendicite assez fulgurante et violente qui aurait pu me causer la mort si je n'avais pas été prise en charge par les urgences. Et donc, cette tache jaune que j'avais vue d'une manière spirituelle, c'était en fait mon appendicite, de fait. Donc j'ai eu une appendicite qui, qui m'a fait frôler la mort euh, mais je ne me souvenais toujours pas de, de ce que j'avais vu dans le passé euh, au niveau spirituel et donc euh, je donne naissance à mon fils, je m'en occupe du mieux que je peux et puis il décède. À son décès, ça a été très difficile pour moi parce que j'avais besoin de garder le contact avec lui. Donc, je commence à lui écrire des lettres. Je commence à lui écrire des lettres. Je me dis, je me dis espérons qu'il les reçoive un jour. Je vais le voir plusieurs fois dans mes rêves, où il va m'apporter euh, des messages de douceur. Et, et, et où je vais un peu apprendre euh, ce qu'est vraiment la mort, en fin de compte. Et puis, un jour, chez mon psychiatre, je vais de nouveau voir cet orbe euh, circuler dans la pièce. Et là, je me dis, ni, ni une idée, c'est mon fils. Et il me dit, j'ai un message pour toi. Et le message, c'était de me rappeler de ce que j'avais vécu les toutes, toutes premières fois avec lui dans ma chambre. Et la fois où je me suis vue d'une manière spirituelle avec d'un côté le point blanc où donc j'allais avoir une grossesse et le point jaune de mon appendicite, donc le fait que j'allais avoir une appendicite avant de tomber enceinte. Ça m'a été annoncé par les esprits, j'en ai pas vraiment tu compte, je ai rigolé au nez, mais finalement, dans mon parcours, la question c'était comment m'améliorer tout en augmentant ma foi. Plus je m'améliorais, plus ma foi augmentait. Plus ma foi augmentait, plus je m'améliorais. Et en fin de compte, j'arrive à un certain degré de compréhension où j'ai besoin de me mettre en action par rapport à ce que je sais, par rapport à ce que j'ai appris et par rapport à ce que je connais. Me mettre en action, c'est rendre service. Me mettre en action, c'est donner des messages c'est prendre soin de moi mieux que je n'ai déjà pris soin de moi avant. Euh, voilà, un peu tout ça. Euh, mais avant tout, prendre soin de moi. Parce que je pense que dans une vie, si on ne prend, so si prend pas soin de soi avant les autres, on peut tomber plusieurs fois. Et se relever, c'est très difficile, surtout quand on est seul. Donc sur ces paroles, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. Que les anges vous accompagnent au quotidien et que vous puissiez trouver votre propre chemin. Voilà. J'ai juste une petite parenthèse à ajouter. Dans mes dernières vidéos, vous, vous, vous étiez un peu euh, je, enfin, vous m'avez vu pas très pas très en enfin, je ne prenais pas très soin de moi, mais je l'ai quand même fait. Et j'étais un peu dans un down, et donc ce down-là m'a empêché de faire des vidéos où je, me, où je me présentais correctement. Donc ici, ce soir, j'ai fait un effort. Euh, et je pense que je vais continuer comme ça. Je pense que c'est mieux dans le visuel. <rire> voilà. Je vous remercie de me suivre dans mes vidéos, de m'écouter, etc., d'être attentif à ce que je vous raconte. Et puisse Dieu vous rendre tout ce que vous me donnez. Parce que ça m'est vraiment cher à mon cœur. Et je, voilà, je le redis, j'aime beaucoup faire ces vidéos. Et euh, si mon chemin peut aider un autre chemin, c'est avec plaisir que je le fais. Voilà, voilà. Bisous tout le monde.